Début. Target acquired. Oh, oh quel endbattement. Oh. Oh. Oh. Ouais, ça a marché c'est -ce pas mal, c'est bon. C'est un déjeuner. Activated. Je crois que tu avais un ATO. Non. J'ai trop bien de pulser. Qui va dire Je souffre. Reviens à mourir. Oh, bon, oh t'as pas le droit de faire ça. Tu vas moins vite que moi Ouais <rire> Tout à fait Ah, je long, que j'ai réussi à te Bien joué. joué. De... Je, toi, vois, oui. ah, non, pas bien joué d'avoir ouais. visé les gens. Oui. Oui. Strike activated. Ah c'est UAV activated. Oh non j'ai appuyé sur R oh, mais non oh. oh putain de jeu j'ai appuyé sur T ça m'a foutu en mode chat Non <rire> ça Ah ouais rapide, mais hein. on est mauvais, on est mauvais C'était plus rapide que celle d'avant <rire> Tu sais en fait j'étais trop content de mon coup puis après je me suis dit tiens je vais mettre la thermovision et en remettant la thermovision j'ai appuyé Yeah, yeah, yeah. Right arm. Critical damage. Ah putain. GG. Ah le cœur qui, ba qui bat le cœur qui bat Ah putain j'ai shot comme un clown Putain j'avais du... -y. Ah fais chier Par contre j'ai toujours des machines game kit eh? pour là Oh, bien joué Joli Je me suis dit là, les jambes, ça va, aller. GG Ouais, bien joué C'est dommage On bah va bien défoncer le torse, quand même, hein, au début. Ah non Eh oui. Allez, tu veux deux, les jambes, tu veux les double jambes. Le L'erreur que fallait pas faire. Ah oh, putain euh, C'est le double shotgun. Déjà toi. C'est à quoi comme C'est quand même un beau match hein. comme ça. C'est un beau match parce que avait l'avantage les au début. Et... Target acquired. Vache. Ah Heat level critical. Ah là vache, montre-lui ton fit. Oh c'est hein. Le 4 pelle en fait ça réunit le DPS et le, la, la bonne chaleur en fait. Il surchauffe pas vite. <coughs> <joined your> <coughs> Calme. Il montre. montreuse, il arriverait pas. GG. C'est quoi ton feat Trois. Euh... 3... Elles tombent tellement envie les gens. T'aimes required. Up Je pas ce que j'ai fait avec le LP10 là mais... C'est jeu en tout j'avais... Ouais, puis... ah, j'ai ouais, pas de feeling mais maintenant, j'en je ai mis pas vu, j'en ai mis 4 à côté je crois. get acquired. Okay. Ouais, GG Ouais... C'est ouais. juste... Moi, ouais, j'essaie de me mettre la petite barrière du bâtiment de gauche. essayer de me dire que tu pas les gens. Mais ils sont tout crados, quoi. Mmh. Ouais, puis en tant que graphiste, je trouve vraiment que leur effet, il est à chier, là, en fonction de la distance. Les elle se rapprochent ou elle s'éloignent un truc tout prêt un truc tout moche V Un sur V Mais il est possible qu'il te rebalance sauvagement je sais pas pourquoi il fait ça régulièrement ça bug ouais T'as le reste t'as les touches pour avoir la carte et ainsi de suite Alors quand on n'a pas de jetpack, appuyer sur espace ça sert à rien. Christo il est pas revenu Non non il est euh, sur... sur la les... c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Bah, mon salaud. Et ouais <rire> Bon c'est pas pour autant que j'ai appris à viser entre temps. Oh Ouh, Yo chat Le chat Je sais pas. Ça. Mais il a fait un partout. Je sais pas si je t'avais eu la tête ou pas avant. Euh, pas la tête, le corps. Ah, alors, ah Tu m'as eu, eu, eu la tête. Gulry, fâché. Ouais c'est un coup de moule là. Hein. <rire> C'est pour ça qu'il faut mettre de l'armure dans la tête. C'est tout bugué là en tout cas. C'est casse ce que Très bien, j'ai changé mon fil. Ah non Oui. C'est Vous êtes des vrais palettes quoi <rire> Bien joué <rire> Et bah ben donc c'est victoire euh... faite de 1 pour Ulrin C'est pas loin hein, parce que un coup de plus dans mon side ouais. et j'étais mort quoi Victoire écrasante du ah. On serait quand même pas dans le tunnel. Mouleux Quelle chanceux bon, Je sais qu'on passer en vue première personne, enfin, dans, dans la vue des mecs mmh, Je pense que c'est V aussi. Être pas loin, de toi, je regarde. Mais en fait, c'est un ou deux. Enfin... Oh. Oh. Oh. Mm-hmm. <laughs> Jégé. Bien joué. Oui. Ouais, ouais. Je t'ai vu, euh, vu te cacher et je, je, je savais que dès que je suis sur Teta, tu montrais le bout de ton pif. Déjà. J'ai un champion. Et le vainqueur est Eddie. Je sais pas passer loin. Dommage. Target acquired. Chut. Mm -hmm. Artillery Strike Online. <laughs> On est un peu comme tes enfants les Pilt papa Atlas. Papa Papa Papa, elle est où maman Elle est où maman Oussum Maman New time les acquired <rire> Oh, oh Non Vas-y, <rire> on s'en prend le petit trou On est parti <rire> c'est le camion qui va être le Cool ah ouais, là, là, là, il y en a un qui est juste à côté, là. Un Atlas en son Ah, il a Bravo talking. Bonjour, Bravo Ah, ouais, ouais. Ouais. ah bah bravo oh. Le ventre, que se passe <rire> Il a vu un Atlas Ça, c'était loin Il Ils font pas mal d'Atlas glace. Oui. Il y a plein d'un bateau, en fait, là, ils faut qu'il avance, C'est chaud C'est les cheveux Ça, ça fait mal. <rire> C'est parti Tu ont à pied Ah moi si, ouais, faut se régalé sur, sur la place ah un coup, ah, je dois, En fait, il faudrait un truc encore plus spectaculaire, faudrait... On aurait peut-être pu passer par la les... petite colline tous passer en sautant les urban mecs comme ça et en tournant nos <rire> têtes et en tirant nos lasers en l'air comme ça, ça aurait été magique. Ils ont triché, c'est pour ça qu'ils ont gagné. Ils appellent okay. Urban mecs. Ils ont rien compris euh, au principe de la soirée. Mais la surprise de la classe... Mmh, putain Je suis en je suis en retard. Désolé, désolé. je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Ok, je suis sur le avec toi. On a à Hop là, derrière, va. derrière, Charlie, Charlie, Charlie, c'est un peu de la Je vais avec toi. Mon c'est moi qui l'ai Artillery strike. Ah ouais, euh, on va pousser plus loin, on va pousser au bout, On va faire comme prévu. Parce que là, tu regardes, ils sont juste au-dessus, tout bien il faut, ils vont pousser à comme des malprimes. Ah ouais, n'hésitez pas à aussi des artilleries, je pense. Pareil, pareil, où, je suis au-dessus, quoi. Activate. Deux j'en ai mis un autre. On peut être les péter, quoi. On est à 5-0, quoi, Alors... Ouais, et bien, est partie. Voilà. J'ai mis. mis la mienne aussi, donc... Euh... faut pas chier le virage là où tu sens que tu maîtrises ou pas le et hop, voilà, regarde voilà, comme c'est beau euh, Doc, toi fais Je te protège acquire. Et voilà, c'est ouvert New target acquired New target acquired là-bas, qui est pas beau, vas-y, va te faire hop là, ah j'arrive oh mais le point est tout buter en deux heures en deux secondes de, de. ouais kilo voilà allez je te lâche, je, je passe sur l'autre sur une j'avais autre chose qui m'a attaqué dans le dos ouais c'est là où là c'est ça qui m'a bien fait en fait target voilà. destroyed bien sûr c'est target acquired <rire> Il m'a laminé le Shadow 4. J'aime bien le Shadow 4. Mais... Maintenant il va nous faire chier. Non. Target destroyer. Non, non. Il n'avait pas, pas le temps de se sauver. <truits> Putain, merde de Dieu.